Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la taille des positions. Alors on me demande assez souvent quelle est la taille des positions euh, qu'il faut prendre lorsqu'on trade. Eh bien ça va dépendre essentiellement euh, de deux choses. Premièrement, si vous maîtrisez bien votre méthode de, de trading, bien sûr vous pouvez augmenter la taille de vos positions puisque vous arriverez à gagner euh, très souvent et euh, à limiter vos pertes, donc euh, c'est bien sûr euh, la maîtrise d'une bonne méthode de trading qui est essentielle mais aussi euh, le capital que vous tradez, si vous tradez euh, avec un capital de 1000 euros ou un capital de 50000 euros évidemment vous n'allez pas prendre les mêmes positions, euh, l'avantage d'avoir un gros capital c'est bien sûr que vous pouvez trader des plus grosses positions par exemple si vous avez un capital de, de 40 000 euros vous pouvez ouvrir des positions de 5 lots euh, moi c'est ce que je fais euh, en scalping et euh, vous allez euh, trader euh, donc euh, à 25 euros le point ou euh, le pips ou plus et euh, à ce moment là bon en scalping vous pouvez euh, couper très rapidement vos positions c'est le gros avantage vous allez accumuler donc euh, des gains 25, 100, 150, 200 euros et arriver ainsi en, en très peu de temps à faire de très belles journées. Donc la taille de vos positions va dépendre de votre capital aussi et vous ne pourrez pas bien sûr prendre euh, 5 lots si vous avez un capital de 5000 euros. Donc votre, votre broker ne vous laissera pas prendre des tailles aussi élevées, donc c'est le principe de l'effet de levier et bien sûr les brokers ont maintenant la responsabilité de limiter le risque que prennent les traders. Donc on a vu ça ces dernières années, donc il y avait quand même une régulation à ce niveau-là. Donc premier principe, avoir une bonne méthode de trading, donc vous avez un lien euh, vers mes méthodes ici en haut, vers la méthode de scalping euh, donc, euh, que j'ai développée et qui a de très bons résultats, aussi bien pour moi que pour la plupart de mes étudiants. Et à ce moment-là, bon, une fois que vous maîtrisez cette méthode, bon, ça peut vous prendre quelques jours ou quelques semaines ou même quelques mois, selon euh, que vous tradez beaucoup ou que vous avez une facilité à apprendre rapidement. Et à ce moment-là, petit à petit, vous pouvez augmenter la taille de vos positions et gagner euh, très rapidement des sommes importantes. L'avantage, c'est que si, si bien sûr vous tradez des, euh, une part importante, à la limite vous pouvez augmenter la taille de vos positions même si vous avez un petit compte et que vous maîtrisez bien euh, ma méthode de scalping, à ce moment-là, vous gagnerez beaucoup très rapidement, votre capital augmentera et ainsi euh, il ne vous faudra pas beaucoup de temps avant de, de gagner pas mal d'argent tous les jours sur les marchés. Mais bien sûr il faut maîtriser euh, une méthode, d'abord vous entraînez sur un compte de démonstration et quand vous avez euh, des bons résultats en démonstration, vous passez en réel. Euh, vous pouvez commencer avec un compte de 500 euros ou 1000 euros chez la plupart des brokers et là eh bien, vous commencez à augmenter la taille de vos positions vous pouvez commencer avec un micro-lot, puis un demi-lot euh, euh, si votre capital euh, est suffisant. Et ainsi, euh, en, en scalping, le gros avantage, c'est que euh, vous pouvez couper rapidement et gagner rapidement euh, sur chaque trade. Donc, comme vous avez pu le voir euh, sur les marchés, si vous avez un petit peu d'expérience, les marchés ne montent pas en ligne droite. Donc, vous avez très souvent donc, un marché qui va monter en escalier. Eh bien, vous allez chaque fois profiter des impulsions en scalping avec les indicateurs que je vous donne dans ma formation et vous allez prendre donc le trade au meilleur moment en bas et le couper dès que vous êtes en bénéfice de quelques euros ou de quelques dizaines d'euros selon la taille de vos positions. Donc C'est le principe de ma méthode de scalping qui vous permet donc de prendre vraiment les impulsions de marché chaque fois en ouvrant vos positions au meilleur moment. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas. Mettez-moi un, un beau pouce bleu. Mettez des commentaires également. C'est avec plaisir que je réponds aux, aux commentaires de mes vidéos. Et euh, donc si vous cherchez une méthode de scalping efficace, vous avez un lien ici au-dessus vers ma méthode. Et euh, si vous n'êtes pas encore euh, prêt à payer une méthode, vous avez également un lien vers ma formation gratuite qui vous initie petit à petit donc euh, à la bourse et au trading et si vous voulez voir d'autres vidéos eh bien je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à la partager bien sûr et euh, vous cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà j'espère vous retrouver euh, très prochainement dans une vidéo, je vous dis bonne journée et à très bientôt au revoir.